pour te prouver que tu ne peux pas le faire voilà la première phrase que ça me dit pour toi Béatrice es, euh, tu es tu centré sur le non-changement il, il y a une phrase qui me vient c'est euh, je souhaite me faire défi je souhaite me défier moi-même dans mon propre monde euh, tu refuses d'aller voir le monde extérieur pour apprécier les changements qui pourraient se faire en toi. Tu es là, non pas pour euh, explorer le monde, mais pour t'explorer toi-même. Et la seule stratégie que toi, tu as, as réussi à mettre en place, c'est une sorte de renfermement. C'est l'énergie que ça me renvoie pour toi. C'est le renfermement vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc, tu crées une sorte de distance qui te fait être dans un dans une sphère statique dans une, dans un dans une dans une ouais dans une sphère statique qui te fait être euh, loin des autres. Et cette ce ce mécanisme ce mécanisme pardon est en lien euh, ah non c'est pas en lien avec ça. Alors c'est en lien avec toi avec quoi Pousser des alors alors il y a plusieurs infos qui me viennent pour toi. Euh T'as peur de casser les gens à l'extérieur. Et en même temps, tu voudrais que les gens soient ton pilier. Derrière, ça sous-tend quoi Ça sous-tend le fait que tu, tu ne te penses pas capable. Je ne me pense pas capable des choses. Euh, je me suis toujours induite en erreur, alors comment je pourrais avoir confiance en moi Voilà, là, ça a bougé pour toi. Euh, ok, Tu as la croyance derrière. Il y a une croyance derrière c'est je pense être un être euh, de glace. Je pense être un être qui est statique, qui n'a qu'un seul désir, qu'une seule option. Comme si tu étais un robot. Tu te penses être, un, être, être un, une humanoïde, quelque chose, un, un robot qui, euh, qui, qui serait dénué d'émotionnel. Pourquoi Parce que les mots... Non, ok, je ne vais toujours pas par là. Euh... La peur de faire le bon choix pour toi c'est la peur de c'est la peur d'expérimenter et derrière la peur d'expérimenter je touche une énergie de l'ordre de euh, de jouissance euh, as peur du storm en toi de la tempête en toi nommé émotionnel nos ressenti énergétique physique euh, mais surtout tu as peur de la jouissance pourquoi tu as peur de la jouissance parce que derrière c'est ta condition de femme qui a aller voir ouais, voilà là ça a commencé à bouger pour toi parfait euh... tu vois les choses comme un emprisonnement et pas comme une euh... et pas comme une expérimentation donc tu es basé sur je dois créer des règles pour me sentir en sécurité euh, ces règles doivent entre autres passer par les autres parce que je ne suis pas capable d'être mon propre pilier et j'ai besoin de, de piliers extérieurs donc de situations ou surtout de personnes pour pouvoir me soutenir moi euh Ok, tu es en quête d'autonomie, que tu n'as pas encore connecté. Et qu'est-ce qu'il te faut pour connecter ça euh... Un devoir de liberté envers toi-même. Un devoir de liberté, qu'est-ce que ça veut dire C'est. Ok, lâche-toi la grappe. Ça peut sembler facile dit comme ça, je sais. Euh, lâche-toi la grappe. Il y a une notion de regret. Ah, ok. Euh, je regrette facilement les choses mais je ne prends pas appui sur le présent pour me construire dans le présent. Donc, es sans cesse dans un... Soit tu regardes le peu, soit je regarde le passé, soit je regarde vers l'avenir. Tu es comme Luke Skywalker qui, euh, euh, comme le dit Yoda dans... Dans, dans, dans la... Enfin, je ne sais plus quel épisode. Toujours tourné vers l'avenir, tu es. C'est un peu le cas pour toi. Euh, donc, c'est un refus de l'instant présent et de toutes tes émotions qui sont... Euh, qui sont là, présentes en toi. Tu as peur d'exploser à la figure des autres. Alors que tu n'exploses pas à la figure des autres, Le, ton côté, je, je suis cristallisé vis-à-vis -vis de l'autre des autres personnes. Je suis un peu, pas stoïque, mais il y a une sorte de crispation, une tension extrême par rapport à l'autre. Euh, en fait, tu as peur. Moi, derrière, ça me dit, j'ai peur de me révéler à moi-même ce que, ce que j'ai en moi. Parce que dans une situation X ou Y, lorsque tu as bah, un stimuli extérieur, quelqu'un te dit quelque chose, te fait quelque chose, ou tu te retrouves dans une situation, euh, tu... l'autre est un support de projection pour t'enfermer. Te, pour tu prends la vie, tu prends la matière comme un, un support d'enfermement. Et là, c'est euh, euh... là je renvoie l'information dans le groupe, pour le coup, le collectif de ce soir résonne ça. Et c'est marrant parce que j'ai une, euh, une séance individuelle ce matin à 11h. J'ai de retard, <rire> comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. Mais là, comme je me suis réveillé tard. Et euh, c'était exactement le même thème. La matière est un espace de liberté. Voilà, le, voilà la thématique du soir, voilà le, ce que vibre le groupe. En tout cas, notre rapport, le rapport du groupe, donc l'énergie avec laquelle le groupe est en rapport, c'est ça. La matière et sa liberté. Donc, je note ça déjà, sinon j'ai oublié. Matière et liberté. Et donc, matière et liberté, le groupe, hein, on, est, on, on, est, on est en train de, de, de, de, de se mettre en prison. On est en prison. Pour nous, s'ancrer, euh, jouer notre note en tant qu'être humain, être euh, en train de faire un choix, poser une direction, aller décider d'un cap, c'est se renfermer. Et donc, on a... Euh, alors, c'est quoi ça On fuit vers le spirituel, on fuit vers nos rêveries, on fuit vers ce qui n'est pas adapté à nous. Et pour ça, c'est pour ça qu'on se manque de respect. On a un devoir de liberté envers soi-même. Voilà l'information du soir. On a, on a un vrai devoir de liberté envers soi-même, sinon on ne se respecte pas. Euh, le devoir de liberté envers soi-même, et je pense que je vais le retrouver dans les autres questions, le devoir de liberté envers soi-même, c'est savoir se poser des limites. C'est savoir poser un cadre, savoir définir quels sont nos besoins, savoir définir quelles sont nos envies savoir définir ce qu'on le que ce que l'on veut ce que l'on ne veut pas vis-à-vis -vis de telle ou telle autre personne voilà ce que je pourrais dire pour, euh, pour, cette, première, euh, pour cette première question Bête soirée à toi Béatrice salut